J'ai fait beaucoup de sport hier. Gestern habe ich viel Sport gemacht. Das Verb fair bereitet vielen Leuten Kopfzerbrechen, denn es ist ein unregelmäßiges Verb. Möchtest du wissen, wie du es korrekt in der Vergangenheit und in der Befehlsform in Französisch anwenden kannst? Dann bleibe dran! Salut, salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo, meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es eine vidéo über das faire im Imperfait, passé composé und im Impératif Présent. Je commence par l'Imperfait. Alors, pour avoir le radical de l'Imperfait, on va prendre la forme de la première personne du pluriel au Présent. Alors, c'est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 pour vous, I-E-Z, et pour il et elle au pluriel, A-I-E-N-T. Alors les formes du verbe faire à l'imparfait de l'indicatif sont Je faisais, tu faisais, il faisait, elle faisait, on faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait, elle faisait. Je répète. Je faisais, tu faisais, il faisait, elle faisait, on faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait, elle faisait. On continue avec le passé composé. Le verbe faire est un verbe irrégulier. Et ça veut dire que son participe passé est aussi irrégulier. Alors, le participe passé du verbe faire est fait. F-A-I-T. Le T n'est pas prononcé. Et comme le verbe faire n'est pas un hossien verbe, on le conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, les formes du passé composé sont J'ai fait. Tu as fait. Il a fait. Elle a fait, on a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait, elles ont fait. Je répète. J'ai fait, tu as fait, il a fait. Elle a fait, on a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait, elles ont fait. Et maintenant, l'impératif présent. Pour avoir la première forme de l'impératif présent, en allemand, par exemple, on va dire En français, c'est fait. On prend la forme de la première personne du singulier au présent du verbe « faire ». Cette forme, c'est « je fais ». Oui, on prend seulement la forme, alors c'est « fait. Et « mach d'anérosovkam » en français, c'est « fais tes devoirs ». Et pour la deuxième personne de l'impératif présent, on prend la forme de la première personne du pluriel au présent. Et c'est nous faisons. Oui, alors on dit faisons. Oui, Maren wir en allemand, c'est faisons en français. La troisième et dernière personne de l'impératif présent, c'est tout simplement la forme de la deuxième personne du pluriel au présent. C'est vous faites. Alors on dit en français Faites, oui. Je répète les formes de l'impératif présent. Fais, faisons, faites. Et maintenant, quelques exemples. Elle faisait souvent du jardinage. Faites les courses dans ce magasin. Qu'est-ce que tu as fait le week-end? Voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo t'a plu. Je crois que la vidéo a été fan. Alors je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bisous.